Bonjour à tous Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire À quoi on va jouer les filles Aujourd'hui, ah, on va jouer, jouer, jouer à un jeu, un jeu qui s'appelle « Il était petits une petits fois » de Green Box. Et là derrière, il y a des petites giffes tu quoi il est, il est, il est trop On va voir beau, ce, ce qu'on des... découvre dedans. Il est trop beau, ce, ce des... jeu j'en ai mal au fait nous avons des cartes différentes avec différentes images yes. Yes. le sablier et mince le sablier le petit sablier Montrement. Il pourrait très vite s'habiller Oui, oh, c'est oui. 10 secondes S'habiller dure euh, oui. que 10 secondes Mais pas comme les autres le dé Oh, il est trop beau, ce dé Donc, oui, le but Est-ce que l'une d'entre vous Connaît le but du jeu Oui, oui. Allez-y. Ah, le but du jeu, c'est qu'on prend une carte On la regarde bien on la passe, euh, tu la oui. regardes bien je crois pendant 10 secondes parce que tu es chronométrée pendant 10 secondes pour bien la mémoriser, bien mémoriser l'image. Mm -hmm. Oui. Et après... Après je la passe à mon adversaire. Après euh, elle, elle doit, doit me poser la question. la question. Non, je vais lancer l'idée si j'ai 4. Elle doit me poser la question 4 et je vais lui répondre. Voilà. Elle doit plus Donc en fait plaisir. oui. Voilà. L'image, c'est pas que j'ai montré que l'image, mais l'image... Voilà l'image Et voilà les questions Qui se situent derrière l'image 1, 2, 3 Allez, ça, regarde bien ton image Pendant 10 secondes Allez, quand c'est fini, tu dis top hein? Top Tu lances, pardon, le thé. Attends 2, 3 Alors, tu Lire la question 2. Je vais la lire à ta place, puisque tu ne sais pas lire, encore. Oui, oui, oui. Peter Pan est-il sur le pont Oui. Non. non. C'est pas toi qui réponds au Peter Pan n'est pas sur le pont. C'est très bien. Tu gagnes ça. la carte. Ouais. ouais. Moubi c'est à toi de euh, piocher une carte maintenant. Tu dois pas la regarder. Tu dois la regarder. Allez, allez. Alors, regarde. Allez. Regarde-la bien. Tu regardes bien tous les dessins. Comment tout est, est fait. Je sais... Bon toi, c'était Peter Pan, Asia et toi, Loobie, c'est quoi, quoi Pocantas. Po tu veux bien regarder, Regardez, Ah, c'est Je vais lui la question, Il faut mettre comme ça. Pocantas. Donc, euh, Loubi, tu lances le dé. Vas-y. Asia, ah, c'est la question 3. De quelle couleur est la plume dans la peau de Pocantas De quelle couleur est la plume dans la coiffure, dans la coiffure de Pocahontas Quelle couleur d'une bon, couleur? Jaune. Jaune? Non, elle était violette, violette. Bleu, bleu, bleu, bleu. Non, <rire> je, je, je, je savais, j'ai confondu avec Peter Pan. Bon, ben on re, tu, remets la, tu ne gagnes pas la carte, tu la remets dans le paquet, chérie. Ah, ah, ah. C'est comme ça, allez c'est la règle du jeu. À la prochaine fois, tu vas gagner. Mais... La prochaine fois, tu gagneras, t'inquiète pas. à toi, Alia. 1, 2, 3. Regarde bien comme elle est. c'est hein? wow. quel thème hein? la petite souris la petite souris oh. non si c'est sur le table parce mmh. que moi je ma carte tu l'auras ta carte Alia, tu lances le dé pour savoir quelle question la numéro 2 alors, de quelle couleur sont les cheveux de l'enfant De quelle couleur sont les cheveux de l'enfant Essaie de, de, de, de mémoriser l'image dans ta tête. Oh, regarde maman De quelle couleur sont les cheveux de... Petite perdu. Oh. Tu gagnes la carte. Elle a perdu, je dit. Non, non, elle l'a dit juste au moment où le dernier grain de sel est tombé. Là, est non, j'ai plus... bien, regarde C'est très bien, c'est très très très bien. Asia, à toi. Ouhou arrive, là. Tu me dis quand tu es prête que je mette le chaboulier. C'est quoi Il faut dire ce toi que c'est. C'est pour en tasse. D'accord. C'est la bon. Lance. Euh, oh, Donne-moi. Du coup, c'est toi qui me le dé. Que tente d'atteindre Pocahontas D'être l'ami de John, là, de son copain. D'être l'ami de John. Pocahontas devient l'ami de John Smith. J'ai gagné, Moubi gagné à toi. J'ai gagné cherche une carte. Regarde, Pocahontas. Il non, je suis un peu de pocahontas. Pocahontas. C'est quoi le thème oh, C'est de dire le thème la que c'est des... la Reine des Neiges. Allez, regarde bien l'image, hein, elle comme zéro. elle est faite. Est bon. mmh. Top Boobie, tu me donnes la carte tu peux lire Je vais oui. lire si tu veux. Vais... Vas-y. Euh, tu vas l'aider parce qu'elle sait pas. Aller. Quel est le nom du garçon Euh. Ah oui. La fille. Non, comment elle s'appelle le garçon oh, C'est pas. Kay. Kaye. Bon, c'est pas grave. Kaye. Remets dedans. <rire> non mais c'est pas grave. Non Mais c'est pas grave Loubi pour la première, oh, 1, 2, 3. C'est quel thème euh, le... Le... Le... Le... Le... Le... Le... Le, le magicien dos. d'ose. Oui. Vous essayez même... de lancer pas... Top de Tu vas lancer tu le dé Je lance le dé Vous, On qu qu qu qu vous qu qu attendez qu que j'ai fini qu quand même, même? Qu Hein <rire> je nous pose la question et après Ça je vais le, le saluer. Dorothée porte-t-elle une robe bleue, verte ou rouge ah. ben, je... ah, non. Dorothée, est-ce qu'elle porte bleue, est-ce qu'elle porte une robe bleue, verte ou rose bleue oui. c'est normal de regarder ou... là c'est pas bien, bah hein. ben, non, bah ben, on la récupère, tant pis c'est à moi de piocher le cœur. allez à toi oh, belle et la bête Ouais, montre-moi, moi je... Oui, pas un Aussi que... Voilà, la belle et la bête, ah, ça je te laisse prendre le temps en 10 secondes de bien la mémoriser. Pas que les questions te donneront combien il y a de roses Si, c'est si, pas si, si. Ah bon C'est une question qui est un peu complexe, celle-là. Allez, vas-y. 3. 3 Alia, tu mets, tu vas.. Tu retournes le sablier On veut tout de suite. 1, 2, 3, vas-y. Quelle est la couleur principale de la veste de la bête Bleu. Ouais, c'est bon, on a gagné. Loupi, à toi. Tes besoins sont toujours bleus, même dans le film. Loupi à toi de piocher une carte chérie. Tu tournes quand je te le dis. Oui, oui. Allez oui, tourne. Oui. Oh, Regarde est bien. C'est un brillant. C'est magnifique. je Regarde, c'est à toi de regarder, c'est pas à moi. La bonne Stop. Ouais. Tu donnes la carte à Asia. Tu t'occupes du sablier, Alia, quand je te dis... Euh, Moubi, hum. le dé. Vas-y. Un ah. 4. Ah, un non. Ça fait combien Oui. Ah, Qu'est-ce qui a non, été transformé en carrosse Retourne le sablier. Qu'est-ce qui a été transformé en carrosse Euh... C'est euh, euh, euh, non brille. Non, mais non. c'était la citrouille. La citrouille. C'est pas grave. C'est je lui avais dit. Je <rire> <rire> Allez viens Loubi ah, Loubi est pas contente Elle se cache sous la table parce qu'elle ne gagne pas les cartes Allez viens avec nous On joue ensemble A toi Oh C'est quoi Le petit chaperon rouge Allez Alien, on te laisse 10 secondes pour regarder <rire> Tu me donnes la carte Je maman. Donne-lui le dé. Je vais lui dire chérie. Ma question numéro 2. Peux-tu citer un produit dans le panier Quoi Mais si tu... Le petit chaperon rouge, il a, un, il a emmené avec lui un panier. Il y a des choses dedans. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il y a dedans Non. Ah je sais. Une galette et une, une bouteille. Oui, et une bouteille, mais il n'y a pas une galette, c'est du pain. T'as perdu. Ah si, on l'a gagné, elle a dit une bouteille. Tiens, hop. Ah si. Attends, bah, on fait comme ça et comme ça. Ah, la de neige. Oh vas-y. Oui, enfin non, remarque. Oui, ben non, mais il vaut mieux faire comme ça, oui. Mémorise là. Bah il oh, n'y ben a, a, a pas qu'une question. Okay. C'est bon Top Lance euh... le dé. Je fais ça Ouais, lance le dé. Si si elle va le faire, c'est très bien. Attends d'abord, je lis. La question. Le garçon porte-t-il un chapeau Ah c'est oui vrai Oui Il est vert C'est un chapeau Je dirais que c'est un bonnet hein Non oui, oui, oui, oui, mais c'est pas vrai. C'est un... Ah un... loubinou Tu as une un... carte loubinou J'aurais gagné 4 réponses. Le petit poussé Oh maman. Oh maman. Oh oh comment ça s'appelle Le petit poussé. Tu peux tourner le bien regarde bien ah, Louis. Hein. Oui. <rire> non ça je... Stop. Stop Ok, merci. Stop Luna Stop. <rire> Deux. Alors, Loubi, c'est quoi que tu vois là deux. Deux. La question numéro 2. Il y a deux. Allez, fais-tu jour et nuit Tourne Mais tourne, cette nuit. jour et nuit Loubi fais-tu jour ou nuit qu Est-ce qu'il fait jour ou nuit sur la carte Euh, nuit. C'est au la game. la Oh, vas Oh, vas-y Non, vas-y, où Ouais, d'accord, mais vas-y, regarde, je la prendrai après. Regarde bien. L'autre C'est Mulan, non Ah oui, c'est Mulan. Top Mais ce 1, 2, oui. Je peux voir un, deux, trois. Ah oui Pourquoi C'est Mulan, c'est pareil Hum. Pas les... euh, euh, bah le dé, prends ton D, Alien, et puis euh... la, la numéro 6 À quoi veut ressembler Mulan mmh. Aux cheveux noirs Non, qu'est-ce qu à quoi veut ressembler Euh. quoi Mais elle veut ressembler à quoi Envie de ressembler à quoi Perdu. Elle veut ressembler à un samouraï. Samouraï, ben oui, dans le film. Si tu te rappelles le film, elle veut ressembler à un samouraï. À un homme. Ouais mais elle s'est c'est s'est marquée là elle sait pas lire donc elle n'a pas pu prendre compte de ce qui avait marqué en Mulan se coupe les cheveux pour ressembler à un homme Donc Asia est la vainqueur ressemble Allez Loubi Ah ah et voilà une petite tête qui revient On dit Au revoir Et de